Est-ce que vous connaissez des gens qui sont autour de vous et qui sont des victimes Elles ne diront rien devant vous. Et ensuite, par derrière, elles vont vous savonner la planche parce que vous les avez agressés, parce que leurs femmes les agressent, leur mari les agresse, parce que leur patron les agresse, parce que leur entourne, ils se sentent en permanence agressés. Mais constamment. Je les appelle des caliméraux. Et, et alors, ces personnes-là, là, je fais moi aussi en sorte parce que j'en ai parfois dans, dans mes employés, dans mes équipes, je fais souvent en sorte de prendre un peu de distance. Ça peut être de très bons employés qui, qui sont travailleurs ou, ou des personnes travailleuses, mais on prend un peu de distance parce qu'à un moment ou un autre, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elle se sentira victime. Faites très attention dans le monde du travail euh, à ne pas avoir plusieurs caliméraux dans les entreprises. Ça deviendrait vite un gros problème pour la culture d'entreprise. Alors, un Calimero, une victime dans une entreprise, dans un service, vous conservez la personne. Mais souvent, euh, vous, vous coupez la collaboration, vous arrêtez s'il y a plusieurs personnes parce que ça va porter atteinte à la culture d'entreprise. C'est des gens qui vont vous dire « T'as vu pour qui il me prend, lui Il me prend pour du caca, là Mais pas mais, mais il me consigne ?» Et, et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, ce je fais, je fais très... Très, très attentif, si vous avez des entreprises et des employés, à ces victimes-là. C'est très silencieux, c'est non dit. Dès qu'elle moindre conflit, elle ne dira pas grand-chose, mais elle laissera comprendre que c'est bien le patron ou l'autre, ce n'est pas sa faute à elle. Elle va chercher à être copain et copine avec tout le monde pour jamais se faire d'ennemis. Donc faites très attention à ça. Euh, les victimes sont parfois difficiles à identifier. Et, et, et comprenez qu'initialement, elles ont un problème, évidemment, d'abord avec elles-mêmes. Et elles ont du mal à, à, à identifier leurs vrais besoins et à trouver leur, leur voie d'épanouissement. Et ça passe souvent par un besoin immense d'être aimé. Et souvent, à l'origine, la victime a été mal aimée durant l'enfance ou maltraitée Donc fait, euh, ou qui n'a pas du tout eu sa place durant l'enfance. Alors faites atten attention aussi parce que ces victimes là, là je parle du travail, mais dans la vie euh, personnelle, c'est la même chose. C'est à dire que euh, la douleur va être inévitable, mais pour elle, elle est facultative, la souffrance. Donc faites très attention à ça, il y a souvent euh, une toxicité qui s'émane des, des victimes. Et, euh, et je vous l'ai dit, dans une famille, dans un environnement où si vous vivez constamment avec une victime comme partenaire de vie, euh, ça devient très très lourd et ensuite ça devient toxique. Et surtout pour vous, parce que évidemment, cette personne-là va vous placer dans la culpabilisation.